La JP gêné parce qu'il est concentré. Tac, tac. Puis qui essaye de suivre Alex. Il est tout fucking rapide avec son ici. Ah oui. Ça, so rare. Fait que ça, c'est ton premier. Ça, c'est ton deuxième. Okay. Okay. So. Oh, Ok yes, yes, yes, je suis comme ah je suis trop à droite non sinon le reste ça se fait bien yes Hi, ok ouais Maybe someday Oh, oh. Oh. <rire> Tellement mal arrivé. Ah. Oui. Oh. <rire> ah. je <comprends> plus rien <rire> Ça, <rires> so, sans le <notre> seul droit <laughs> Alex <laughs> <laughs> <not very> cool. <laughs> Alex. <laughs> <laughs> Comme Mathieu est encore là, je l'entends en arrière. Oh! Mot l'avant. Lavin! Ah oh wow, ça c'est mon genre! Wow! Chop! Et la ligne de marbre, toi! Ah <laughs> oh, wow! That's nice! Oui, je me chien, hein. oh. ben, j Quand j'ai rentré la drop là! Je rentre en crise là, c'était le temps T'as entendu le watch out hein? Ben, euh, pas, plus ou moins avant non? Dans avant le, le pont? Arrivé en ouais. tabarnak, le cul du vélo m'a fait dans le derrière. Oh, oh, oh, oh, oh. J'arrivais salement vite, c'est tellement pas un bon feeling là, En regardant le bourrin, je l'aurais passé, j'étais juste trop sénant ouais. de... C'est moins pire à partir d'ici là ouais. <rire> <God damn. rire> Merci le motivateur! <rire> Out, oh. <laughs> Watch out, Watch out! Huh! Où est toujours un passé proche <rire> en sortant du bois. Ça, ça, à gauche. Faut que les roches pour là. Ok, je comprends. <rire> <rire> non, ça a pas marché. Je l'ai l'endé de côté Puis okay. Non, ça a pas marché. Oh fuck! Ah! Max! Wait, wait, wait, wait, why? Why? Why? Why? Why? Why? the track. Yeah. Euh, j'ai sauté le deuxième, puis le jump s'en allait à la droite, puis moi j'ai l'endé sur le bord, puis je suis arrivé dans le fossé. Okay. Excusez, gars, je suis très, très. silencieux! Je suis comme fucking concentré à pas mourir. Je pense que c'est ma pire journée de riding de l'année. Ça marche vraiment pas. Bon! smooth là, tranquille? On reprendre nos esprits après la bière et les. Greenpeace. Ouais, on chale comme des fées. Ah ouais, là j'ai tout fucké mes setups de suspension, j'ai tout essayé, il a plus rien qui marche. Ah ben oui! Ah oh wow, mon vélo colle, c'est amusant, ça. Bon, alors, on refait ce qu'on faisait tantôt. Ce que vous avez pas vu euh, en dehors des images, c'est que je vais me rendre compte que j'ai cassé une bombe de choc. J'ai fait 8 runs à Bromont euh, avec mon choc en arrière qui il n'était pas attaché à une des deux places je trouvais que mon bac était mou euh, on a tout fait checké le frame, checké s'il était cassé whatever. Les pneus, on a tout checké on avait prendre une bière au char je me rends compte que j'ai une boîte qui est fendue j'avais entendu un crise de talk c'est que pendant la journée j'ai jamais trouvé le problème si j'ai roulé comme ça c'est que j'avais une boîte de cassé oh, ça va, ça va, ça va! Mon choc était plus attaché en arrière. J'ai été chanceux de pas mourir. J'ai eu plusieurs passer proches. Fait que... Assurez-vous de bien checker votre bike. bolt check, whatever. C'est à gauche. Là, tu juste plus Go Darwin. Fait que là peut-être à part la première run à matin, la première puis la deuxième c'est la première fois que j'ai un bike qui fonctionne. Je trouvais que mon bike était mou. Le choc était attaché. En haut. Mais en bas il était pas attaché, il faisait juste cogner dans le fond du frein. Fait que... nous s'extraire la vis. Oh, Ligne de course à gauche. Pauvre, j'aurais fucking pu me tuer. Ah, là, mon bike il va mieux. là. Ah. Fait que euh, je m'excuse d'avance, c'est probablement mon pire riding de l'année. Mais le bike le fonctionnait pas, il était brisé. Je comprenais pas pourquoi. C'est ce qu'on a cherché. Fait que merci d'écouter quand même. En espérant que vous êtes divertis. Ah. Ouais, tu jump, t'arrives sur la roche, là. Ouais, c'est ça. Le mi la roche. sûr, c'est ça, ça allait faire. Oh, on a un nouveau. Oh. <rire> yes. Fais nous autres, moi c'est JP en chanté, et tu des nous suis tout le long. Oui. <rire> C'est genre la première fois de la journée que j'étais à l'aise de jumper, c'est pas normal oh <laughs> On fait une petite verte qui s'appelle uh, Greenpeace Donc nice. ah, okay. <rire> Vraiment le fun Oh Stop <laughs> <Whoa. laughs> Ouais ah. ouais ouais ouais oui. Yes Ah, oh, je t'avais pas vu. <laughs> <laughs> Je ne sais pas que tu étais là, Will. Ah, ça, j'ai un bike qui marche, moi. <rire> Je pense à la première fois de la journée que je suis à de lever le bac d'un ça. Ce miel. Ah, je miel de Ah. Ah. Ah. Je voudrais pas que c'est la dernière run de la journée pour pas me jinxer. Probablement une des plus belles, les plus rapides qu'on a faites aujourd'hui. Le pitou est fatigué un peu. Et c***** je suis pas prêt pour le gap C'est ah. Ah. ce rime là? Okay. Okay. Yes Uhindra. Oh. My turn the ball. Yeah, Et c'est la fin de Bromont. Bien au char, retour à Québec. J'espère que vous avez apprécié. Nous autres, on est crevé. Et on se voit dans le prochain épisode de à Québec. Salut guys! Fuck! Ah. Yes! Yes numéro 2! Yes oh, numéro 3! Ça, ça